Salut, comment allez-vous? J'espère que tout le monde se porte bien ici en Guadeloupe que ça bouge, ça bouge, les vacances approchent et vous commencez déjà à faire le vide dans la maison, à jeter les choses encombrantes et à vous munir de sacs, de, sac, de, de, de plages, etc. Parce que c'est dans pas longtemps, hein, les enfants, ceux qui sont dans l'Hexagone commencent à arriver, ceux qui sont au Canada commencent à arriver, enfin bref, vous allez dans pas longtemps pouvoir recevoir toute la famille après tout ce que nous avons vécu pas voyager, masque, vaccin, etc. Là maintenant, nous sommes un petit peu plus libres, entre guillemets. Nous allons pouvoir recevoir la famille et puis passer de bonnes vacances et essayer d'oublier quand même les, les inconvénients et les problèmes que nous avons rencontrés. Alors nous allons saluer toutes les familles endeuillées, toutes les personnes qui ont perdu un membre, dont ma famille et moi. Je salue la famille de Pierre Balco, grand cuisinier qui était mon oncle, qui nous a quitté il y a très peu de temps. Nous avons toute famille là, nous a dit au nous habité nous prend long, au gaz pendant période là ça pendant les deux ans et demi. Mais ça qui est, nous que que toujours faux. Alors moi-même quand sortir mon petit santé, tient on j'en cas mais Dieu merci tout va bien. Alors j'espère qu'il en est de même pour mes invités parce qu'aujourd'hui nous recevons l'association famille rurale à Grand Mounonou, nos partenaires qui sont aujourd'hui là en la personne cette association est présente en la personne de Madame Fautré-Suzel, qui en est la trésorière, et Mme Nomède-Noéma, qui en est la diététicienne. Entre guillemets, parce que la dame, elle, est, elle a beaucoup, beaucoup de cordes à son arc. Vous allez bien, Noéma Oui, ça va, et vous et On essaie de se faire aller. Hein? Après, moultoté et compagnie, de, à tout mot et de compagnie, et bien voilà, je suis debout. Hein? On oui, tient, hein? euh, avec les guillemets rasiés, pardon, ça, euh, hein? il faut retrouver la forme. Et, et bien justement, qu'est-ce que vous aurez aussi pour permettre de retrouver vraiment la forme, parce que j'ai vraiment fondu. Hein? Et je oui. Je commençais à m'habituer quand même à mon petit. Euh, ça, ça, ça me tenait compagnie quand même. Hein? Et bien justement, ça va être le sujet si tu as fondu. Et bien, j'attendrai. Je, je, je ah, <rire> Enfin, ma patience sera limitée parce qu'elle va me donner des conseils après tout ça aussi. Oui. Et là, euh, Mme Fautré, c'est la première fois que vous venez chez nous Oui, c'est la première fois. Vous êtes toute jolie, hein, toute tout ravissante. Merci. Alors, vous êtes la trésorière de euh, cette belle association et c'est avec vous que nous allons commencer. Et puis, euh, nous, nous allons prendre plein la tête, nous allons nous renseigner par rapport à cela parce qu'elle est, elle est en charge de, de, de la trésorerie de cette association. Alors, comment euh, ça se passe dans... dans dans une association. Parlez-nous un petit peu de votre travail dans cette belle famille rurale à Grand Mounanou. Alors oui, bon, l'activité de famille rurale à Grand Mounanou euh, m'intéressait et j'ai été sollicitée par l'association depuis septembre 2021 à faire un travail plutôt dans mon domaine parce que je suis responsable comptable. Ah. Donc, euh, j'ai mis un petit peu de l'organisation dans la gestion de l'association. Et c'est pour cette raison que vers décembre, fin décembre 2021, mm -hmm. euh, j'ai été nommé trésorière de l'association. Et depuis, euh, je travaille avec euh, l'équipe mm -hmm. très active. Et euh, nous progressons. Euh, vous venez de le dire que la crise euh, sanitaire a beaucoup impacté sur... Euh, les activités sur la famille. Et aujourd'hui, à travers les activités que nous développons en animation, euh, que ce soit au niveau des sécasses euh, des communes, parce que nous sommes une association, loi de 1901, qui mm -hmm. a été créée en, en 2017 par Mme Tisseur-Nobel Ariane mm -hmm. et Madame Angèle Mirella, nos, nos deux animatrices principales. Donc, euh, ce sont deux animatrices qui, à la suite de leur qualification auditeur professionnel d'animatrice en géontologie, ont souhaité créer cette structure mm -hmm. qui a pour mission première d'œuvrer pour les personnes âgées en perte d'autonomie, vivant à domicile et para parallèlement venir en aide euh, aux aidants familiaux. Mm -hmm. Donc, euh, à travers... Euh, depuis 2017, elles se sont formées, parce qu'il y a eu beaucoup de formations, parce que quand on arrive sur le terrain, on propose ce qu'on a de mieux de soi, mais après, il y a aussi, il faut innover, mm. il faut apporter en fonction des circonstances de, de, de la vie, parce qu'en 2017, on ne pensait pas qu'on allait être confronté à la crise sanitaire du mm. COVID, et nous avons perdu beaucoup de parents. Oui. Donc, euh, Là, nous sommes en train de les inciter à revenir mmh. dans la vie, mmh. hein, à s'amuser. Et je peux vous dire que j'ai eu l'occasion d'aller au Sainte avec l'association et à Marie-Galante. Mmh. Les gens sont demandeurs. Il y a mmh. beaucoup plus de femmes mmh. que d'hommes, mmh. mais je lance un appel aux hommes qu'il faut qu'ils viennent aussi parce que nous, nous, nous leur mettons un peu de pomme dans le cœur et ce n'est pas réservé qu'aux femmes. Donc, euh, nous, nous continuerons. Et pour ce faire, euh, nous avons euh, la, la, le financement. Hein, nous sommes mmh. financés par la Conférence des financeurs. Mmh. À ce titre, euh, je, je les remercie. Parce que nous, là, en ce moment, nous sommes en train de préparer le projet de 2020-2023. 2022 mmh. 2022 2023. 23, hein. Donc, euh, et nous n'avons pas terminé mmh. la mission... Le, 2020. 2020. D'accord. Donc le programme n'est pas bouclé, que vous êtes déjà en train de travailler sur. Oui, euh, oui, oui. Parce qu'il euh, faut, ouais. il faut Il prévoir, faut, il faut, il faut, travailler. faut prévoir. Et et prévoir voilà. C'est surtout ça. ça. Hein, mmh. et, et, et je sais que les gens en demandent. Donc. Bon. Euh, c'est pour cette raison que nous allons doubler mm -hmm. nos, nos activités. Et puis vos et effectifs aussi, peut-être. Voilà, mm -hmm. voilà, puisque nous avons beaucoup de demandes mm -hmm. euh, en tant qu'animatrices. Et celles que nous avons déjà, nous sommes, nous sommes, euh, ils sont, elles sont cinq. Mm -hmm. Nous les formons. Il y a, il y a des AV, AVES, mm -hmm. d'autres qui font d'autres activités au niveau de l'association. Mm -hmm. Mais notre objectif, c'est de les former oui, nous sommes euh, en train de les former pour qu'elles euh, atteignent euh, le niveau de... Parce que ce n'est pas évident hein, de travailler être dans ce domaine-là. Voilà, c'est On pas se évident. dit, on a une grand-mère, on a un grand-père, on sait comment il fonctionne, et puis on se dit, on, on dit n'importe quoi. Voilà. On, on, on voilà. se positionne de telle sorte que, comme si on c'est ses mais il faut garder quand même le, le côté professionnel. Voilà. Et, ça et, et nous sommes aussi en train de de prévoir l'embauche mmh. d'une responsable d'agence parce mmh. que il faut, pour pouvoir développer, oui. il faut euh, et embaucher, oui, il faut trouver des professionnels. Hein, qui Alors, sont vous lancez l'appel là ou vous lancez l'appel tout de suite ou vous lancerez l'appel euh, après? L'appel est déjà lancé parce que nous travaillons en coordination avec Pôle emploi. Hein. Très bien. Donc, euh, ce sera fait incessamment sous peu. Très, très bien. Vous, vous, vous lui demandez quoi à cette personne qui voudrait répondre à cette annonce? Qu'est-ce qu'il ah. faudrait qu'elle ait comme compétence euh, euh, pour pouvoir euh, s'intégrer dans cette euh, association? Oui, alors la, la responsable d'agence, mm -hmm. c'est une technicienne hein, qui, ce que nous lui demanderons, c'est d'aller chercher, de travailler sur les projets, d'aller ah. chercher les projets. Pour Et puis, pouvoir, aller vers les familles aussi? Voir les familles, mm -hmm. euh, euh, euh, les contacter mm -hmm. quand, quand nous avons des demandes, parce que... Euh, les émissions que nous avons mises en place, c'est mm -hmm. surtout pour, pour faire connaître mm -hmm. euh, à la, la famille mm -hmm. euh, notre, notre activité. Mm -hmm. euh, parce que nous nous, nous intervenons beaucoup mm -hmm. en dehors de la conférence, le financement, de la conférence des financeurs. Mm -hmm. nous, nous travaillons beaucoup avec les familles mm -hmm. et les aidants. Euh, et donc euh, euh, nous, nous, nous voulons évoluer mm -hmm. en ce sens aussi. Et euh, cette, les émissions que nous, nous sommes en train de, de faire là mm -hmm. en ce moment euh, permettent que les gens comprennent qu'il mm -hmm. faut qu'ils se rapprochent de, de l'association mm -hmm. parce que nous, nous voulons leur apporter un certain bien-être, que ce soit au niveau des aidés, qui sont les parents, mm -hmm. que, ou des aidants qui les assistent. Mm -hmm. Parce que là aussi, ce n'est pas évident, hein? Non, pas non, quand on est parents et qu'on doit assister, qu'on a aussi notre famille à côté. Voilà, voilà. Donc, euh, Il faut vraiment euh, des gens formés pour aider, pour soulager un peu Donc, ce, voilà. ce Donc, travail qui est fait. c'est ça l'objectif voilà. de la société. Alors, on, on, on, on parle de, de, de financeurs, c'est ça Oui, de financeurs. Mais, mais qui sont-ils sont ces financeurs Alors, nous avons la CNSA, mm -hmm. la Sécurité sociale, le Conseil départemental et l'ARS. D'accord. Ce sont les principaux. Ouais, financeurs, financeur. mais nous avons aussi Cap Excellence, mm -hmm. Et euh, nous allons élargir à... Et le à, département, au, au conseil départemental? Le, le, euh, oui, c'est le conseil départemental. Oui, ouais. et la préfecture aussi. Hein, parce mm. que donc, tous ces beau monde doivent se mettre ensemble avant de sortir un peu d'argent pour un de vos <rire> partenaires. <rire> Tant ne ben oui. sont pas d'accord, euh, on va payer. Oui, oui donc, Mais nous devons œuvrer aussi pour, pour qu'ils oui. qu qu qu aient confiance qu en confiance, confiance sûr. et qu'ils se rendent compte de, mm. du travail que nous faisons sur le terrain. Mm. Donc, mais vous donc, savez, c'est aussi dû au fait que certaines associations ont été créées, ont reçu de l'argent, n'ont pas dispatché l'argent comme il se devait. Donc, les financeurs se mettent ensemble aujourd'hui pour se dire « Ok » vous êtes en affaire avec tel, tel, tel partenaire, nous allons bien payer, mais il faut qu'on calcule, on, on, on sous, on sous, donc ah. ça peut prendre le temps qu'il faut, mais ils payent, mais au moins on est sûr que l'association a fait euh, oui ouais. euh, et, et c'est pas facile c'est pas facile, parce qu'il faut faire beaucoup de statistiques C'est sûr. il faut calculer mm -mm. on a beaucoup de boulot ouais. en tant que trésorier dans mm -hmm. l'association parce que moi personnellement je tiens que, à ce que l'association soit voilà. bien sur les rails et que les financeurs soient contents. Voilà, c'est ça. Eh bien, j'espère aussi avec vous que cette, cette prochaine vague de projets que vous mettez sur place, tout but est un lac Bien. tout sera carré et qu'il n'y aura pas de, de retard ni chez vous, ni chez vos partenaires, ni quoi que ce soit voilà. ah non mais je suis heureuse de vous recevoir parce que vraiment euh, euh, au moins on comprend et euh, on sait comment, comment ça fonctionne et on voit qu'il y a une structure derrière et ça aussi ça nous permet à nous partenaires qui travaillent avec vous de, de se dire c'est vrai ça prendra du temps mais ça se fera parce que les gens au niveau argent ils sont toujours plus pressés mais il y a des choses à calculer des règles et on n'est pas les seuls partenaires. Voilà. Vous en avez plein, il faut mettre les virgules laïka like les... Donc, je, je comprends. Et c'est très, très, très bien de nous avoir fait l'honneur de votre présence aujourd'hui pour nous TV et pour aussi vos partenaires, parce que euh, nous, on est patients, on se dit, bon, ben, ils ont dit qu'ils le voilà, ils sont avec nous, on fera comme c'est comme ça, mais euh, il y en a d'autres qui seront peut-être plus pressés, qui seront plus... Hein, et vous êtes nombreux, il y a de nombreux partenaires, et une trésorière qui fait le travail, n'est-ce pas, Noéma Bien sûr. Ben, c'est la propre. Hein? On ne peut que féliciter. Féliciter, <rire> vraiment. Hein? Et ils tiennent, ils tiennent euh, depuis peu, puisqu'elle est arrivée en 2021. C'est ça. Donc, alors, le, tout bricolage, là, qui était là fait avant, ouais, là, ouais. c'était ça, il n'y avait ouais. pas encore quelqu'un pour structurer cette partie euh, euh, finance, mm -hmm. parce qu'ils ont reçu euh, l'accord de ces financeurs. Il, faudrait, il, fa il fallait qu'il y ait quelqu'un qui gère quelqu les choses en place. Mm -hmm. voilà. Alors, euh, Murphy, euh, il faut me dire au fur et à mesure, n'est-ce hein, pas nous en sommes à combien? D'accord. On, on poursuit. Qu'est-ce qu'il faudrait dire d'autre sur euh, ce travail que vous fournissez? Est-ce que ça vous prend trop de temps? Est-ce que vous êtes à l'aise dedans? Est-ce que vous êtes vous-même à la retraite? Est-ce que vous avez une disponibilité euh, pour donner de ce cette précieuse compétence à. à euh, disons cette que. Oh, j'ai plein de projets dans la tête, hein, oui. parce que je n'étais pas en Guadeloupe. Je suis arrivée, ça va faire une année une que année. je suis là. C'est pour ça que tu as trouvé Jiména. Ça a été perdu, j'ai oublié. C'est vrai. <rire> j'ai remarqué. Non, mais je, je, oui. je, je savais où se, où se trouvait la salle de 590. <rire> oui. Mais on a. Mais ça a changé tellement. Je pensais que. Ça avait, on avait déménagé. Parce eh bien, que quand je, vous avez dit ça, c'est 190. Pour nous, pas de problème. Nous pas dans d'autres salles, euh, salle PL, salle SOMAT, so Voilà. Hmm. Parce qu'ils font citer trois. Hein, quand on en cite... une, voilà. voilà. Donc, j ai, j ai, je, je suis passée, je suis venue trois fois hein, mm -hmm. là, parce que j'étais sûr elle que c'était. cherché en 190. Ouais. Donc, je suis arrivée avec plein de, avec des projets plein la tête, mm -hmm. notamment au niveau de la formation, mm -hmm. mais. Euh, Mireille Angèle m'a mis la main dessus, oui. alors... Euh... Elle flaire toujours, hein, les, les bons coups, <rire> bons... c'est ouais. moi qui l'ai contactée, ah bon et quand je l'ai contactée, elle m'a mmh. dit « j'ai besoin de toi ». Donc vous l'avez rencontrée comment Ah non, c'est une amie de longue date, ah, de longue date, euh, depuis les années 2005-2008. Wow, euh, oui. je revenais chaque fois en Guadeloupe, mmh. et quand j'arrivais, je, je l'appelais toujours pour qu'on mmh. puisse à la plage qu'on puisse profiter euh, ensemble. Ensemble. Ah, ben là maintenant vous êtes là, je pense qu'elle vous oui. attraper, vous ne glisserez pas. Hein? Ah, ouais. <rire> ça, Donc ça, euh, mon activité principale là, c'est c'est l'association la, ouais. tant qu'elle elle sera pas sur les rails, euh, que je n'aurai pas obtenu ce que je souhaite. Euh, mm -hmm. Vous allez, je serai voilà. là, je, il faut rester. Ah oui. c'est une très très belle association. Il à nous une reste minute. une minute, euh, une Madame Fautré. est-ce oui. que euh, vous auriez voulu faire une petite conclusion? Oui, je, je vais conclure par. Euh, les, les activités que que nous exerçons mm -hmm. donc nous avons prévu de rencontrer des, la, notre médiaticienne mm -hmm. notre euh, médiatrice en médiatrice familiale qui est très très très, très importante pour mm -hmm. nous madame Kinol euh, qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Oui. Mais je pense qu'il va falloir qu'on qu s'organise pour qu'elle qu ne soit pas prise de mm -hmm. coup oui. Et euh, parce que son rôle est très important ah, aussi. Oui. Alors, nous avons des esthéticiennes mm -hmm. qui, euh, ouais, est... les gens, que les gens apprécient beaucoup, mm -hmm. surtout que nous avons une majorité de femmes. Ouais. Donc, euh, c'est ergothérapeutes, euh, au fur et à mesure, ce sont des, des prestataires partenaires. Donc, <rire> nous comptons sur eux pour, pour la poursuite de nos activités. Eh bien, ça sera fait, c'est entendu. Nous allons nous offrir une nouvelle pause, mesdames et messieurs, et nous revenons avec vous dans un petit moment avec Noéma Nomed. Mm -hmm.